belle année 2022 à tous mes voeux les plus sincères à tous très belle année à tous bonne, bonne année. année 2022 attends, attends. Euh, bonne année 2022 je vous souhaite une belle nouvelle année je pense qu'en 2022 on va vous abreuver de plein de films autour de l'écologie dans le Finistère, à bientôt beaucoup beaucoup de films à faire et en projet retrouvons nous euh sur notre chaîne pour euh, retrouver toutes les vidéos de l'association Pénard Web. Ben bah voilà René, bonne année